Allez, ouais, Dédé, je suis bloqué sur la route. Allez, ouais, un peu de patience pour un nid de frelons. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, une petite vidéo pour euh, ben pour euh, Facebook, hein. pour une fois on va essayer de changer euh, Là on est sur un nid de frelons européen dans un tronc d'arbres, hein, euh, dans une souche en fait hein. Et ici en fait vous avez à côté là, vous avez le potager, tout ça Et là vous avez la maison Et au niveau des fenêtres, vous avez plein de frelons qui viennent Donc le nid il est juste là, je vais vous montrer On a accès au troll, là juste là. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Mmh. C'est du fruit européen, c'est dommage, mais bon, là ça gêne. Apparemment, ils viennent beaucoup au potager, de viennent au niveau des fruits, et tout ça. Bon. Donc c'est une souche hein, mais, qui a été coupée il y a très, très longtemps. Et à mon avis, ça a dû pourrir à l'intérieur. Et... Donc il y a du monde. Allez, on va voir l'entrée principale qui est là. Ah ouais, ouais, ça rentre facile. Ah ouais. Donc à mon avis, là, il va y avoir une grosse attaque. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est quoi Et en, fait, en fait juste derrière là, euh, il y a les haricots verts qui sont apparemment très près de, de la souche. Donc euh, ben à chaque fois qu'elle touche les haricots verts, il y a pas mal de froid qui volent. Regardez-moi comment ça sort. Vous voyez, ça reste quand même dangereux. Hein. Donc là ils vont me suivre sûrement. Je vais essayer de Regardez-moi comment ça attaque ma tête. C'est une petite vidéo rapide, hein, filmée avec le téléphone. Hein. Souvent j'ai la GoPro, mais là je ne l'ai pas sortie. Il ah, y a du monde quand même. Donc là on va les laisser rentrer, là, hein, revenir au nid tranquillement. Et voilà. Bon dites-moi ce que vous en pensez. Un petit commentaire des familles, et moi je vous dis à très bientôt les avec tous les frelons. Quoi T'es pas abonné à des Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.